Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo booktubing pour le prix littéraire lire, lire dans le 20e. Ce soir je vais présenter un livre de la sélection Roseau qui s'appelle « Attends qu'Hélène vienne » de Marie-Anne Donning. Marie Donning, euh, Anne en fait. Euh, et donc c'est l'histoire de Molly qui déménage euh, avec toute sa famille dans une euh, ancienne église. Euh, mais sa famille elle est un petit peu compliquée. Euh, elle euh, elle déménage donc avec son frère, sa mère, le nouveau mari de sa mère et la fille de son père, Heather, qui est une petite fille très en colère parce que sa mère est morte quand, euh, quand elle était toute petite. Hi. Mais euh, dans cette nouvelle maison, ça va devenir de pire en pire, parce qu'ils euh, habitent euh, juste à côté d'un cimetière. Et un jour où Molly est en train de se, se promener, elle euh, aperçoit sa petite sœur Heather en train de parler toute seule. Et quand on va lui poser la question, Heather va dire qu'elle est en train de parler avec Hélène. Euh, et tout le monde pense que c'est son imagination. Euh, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, elle va se mettre à menacer euh, sa, sa famille et euh, et vous pouvez l'imaginer. En fait, vous avez une histoire de fantôme et c'est absolument terrifiant. Euh, L'ambiance est cauchemardesque. Bon, vous avez déjà un cimetière, donc ça n'aide pas beaucoup à, à... À être en confiance euh, et, euh, et les personnages sont très bien écrits. La petite fille Heather, déjà elle fait très peur dès le début, mais alors quand elle commence à parler à des fantômes, <rire> euh, tout va bien, euh, mais je sais plus ce que je voulais dire donc. Vraiment, je vous le conseille. Euh, essayez de le lire quand il fait jour euh, et euh, avec une, une tasse de chocolat chaud euh, et tout se passera bien. Les fantômes, ça n'existe pas. N'hésitez pas à voter pour votre livre préféré dans les bibliothèques euh, qui participent au prix littéraire. Mmh. Bonjour